Salut les amis, j'essaie de vous parler mais il y a beaucoup de brise, c'est la fin de la journée, il est quoi Il est 19h30, c'est ça On a passé une journée à faire un mastermind à Montpellier. Donc un mastermind pour pour vous qui ne le savez peut-être pas, c'est une opportunité de pouvoir se retrouver entre différentes personnes de compétences différentes, réunir nos idées et faire vraiment un grand millimélo de nos compétences et il y a une énergie absolument fabuleuse. Alors aujourd'hui, je vous montre un petit peu où sont-ils, ils sont tous là avec moi oui Voilà, vous avez vu, ça c'est du mastermind, c'est de la folie pure et dure et on dirait pas comme ça, mais on a bossé comme des malades. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. A très bientôt, ciao ciao. A bientôt. Tu vois, le problème c'est ça, c'est que si je le tiens à la main, tu vois, et qu'on n'est pas à la même hauteur, comment on fait Parce que ça tu te rapproches. Non mais voilà, voilà. Ça, comme ça c'est mieux. Parce que sinon ça marche pas. Sinon qui, je suis qui, tout petit. C'est pas grave, on fera les vidéos ensemble. <rire> <rire> des sinon, ah, sinon j'ai l'air petit quoi quand même. Hein. Là ça marche là. Pas <rire> <rire> voilà. Et donc on peut faire. Euh, voilà. et, vous savez, vous avez déjà vu la télé, c'est ces grosse caméra qui font ouais. ça. Ouais. C'est La <rire> même, même chose que c'est. Ça. Ça. Voilà. Il revient coucou, ça. Euh, salut à vous. L'autre. J'ai appuyé. Voilà c'est ça. Énorme, ouais. Salut Allez on s'est amusé, au revoir à tous. Salut Mais les amis. Film, hein ouais en plus je filme, oui.